Chapitre 22. Section 5. 1. De là, je m'avançais vers un autre lieu, où du côté de l'Occident je vis une grande et haute montagne, un rocher escarpé, et quatre réceptacles délicieux. 2. À l'intérieur, ce lieu était profond, spacieux, poli et égal, mais d'une profonde obscurité. 3. Alors Raphaël, un des saints anges qui m'accompagnait me dit, voici les bienheureuses régions où sont rassemblés les esprits, les âmes des morts, c'est là que doivent se réunir toutes les âmes des enfants des hommes. 4. C'est dans ces lieux qu'elles resteront jusqu'au jour du jugement, jusqu'au temps qui leur est marqué. 5. Or, ce temps sera long à venir, c'est le jour du grand jugement. Et je vis les esprits des enfants des hommes qui étaient morts, et leurs cris accusateurs s'élevaient jusqu'au ciel. 6. Alors j'interrogeai Raphaël, l'ange qui m'accompagnait, et je lui dis, De qui est cette voix accusatrice qui monte vers le ciel 7. Il me répondit, c'est la voix de l'esprit d'Abel, qui a été tué par son frère Caïn et qui l'accusera jusqu'à ce que sa race soit exterminée de dessus la face de la terre. 8. Jusqu'à ce que sa race soit effacée au milieu des hommes. 9. Alors je l'interrogeai sur lui, sur le jugement universel, et je lui dis, pourquoi les uns sont-ils séparés des autres Il me répondit, il y a trois classes pour les esprits des morts. Trois classes parmi les esprits des justes. 10. Ces classes sont distinguées par un gouffre, par l'eau et par la lumière qui est sur l'eau. 11. Les pêcheurs sont également classés, après leur mort, ils sont déposés dans la terre si le jugement ne les a pas prévenus de leur vivant. 12. C'est ici que leurs âmes sont enfermées, c'est ici qu'elles sont en proie à des douleurs intolérables, châtiment de ceux qui sont maudits pour l'éternité, et dont les âmes seront punies et enchaînées à tout jamais. 13. Et voilà ce qui existe depuis le commencement du monde. Les âmes de ceux qui se plaignent y sont séparées de celles qui veillent pour leur ruine, pour leur extermination au jour des péchés. 14. Tel est le séjour destiné aux âmes des hommes injustes et pécheurs, aux âmes de ceux qui ont commis l'iniquité et qui se sont mêlés à la société des impies, auxquels ils ressemblent. Leurs âmes ne seront point anéanties au jour du jugement, mais enfermées dans ce lieu, elles n'en sortiront jamais. Alors je louais Dieu. 15. Et je dis, béni soit mon Seigneur, le Seigneur de gloire et de justice, le Dominateur suprême et éternel.